ou ne pas être canardé. <rires> Coup archi foireux! Tout à fait entre nous, ce pauvre chasseur rentrait un bœuf à moins d'un mètre! Oh, ça là Il l'a eu! Oh! Oh! Oh! Aïe! Rapporte, mon chien! Rapporte! Ah, ça, c'est un bon chien! Doucement, sac à ça se prend autrement un canard blessé. Regarde. Avec une grande délicatesse, tu piges, Baskerville Oh, salut. Désolé de t'avoir talardé, monsieur le canard, mais je suis un chasseur. Un grand, grand chasseur. <rire> un grand chasseur, mon œil. <rire>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 je l'avais par balle ah avais oublié celui-là. Ça te dirait de me rencontrer en combat loyal, le sportif, égalité parfaite, homme à homme, en respectant les règles de la boxe anglaise. Ah Hein ah, Là, ce serait différent. Oui, tu crânes moins subitement. Oui, tu vas pouvoir montrer tes vrais talents, le sportif. Tu vas pouvoir découvrir les miens. Oui, tu trembles, carcass. Un, Ah un, ah, ah, ah, ah. deux. Mesdames les cannes et messieurs les canards, dans le coin droit du ring, je vous présente un échantillon bipède dénaturé. Ah oh oui, j'ai nommé. Elmer, le foudre. Salut à tous. Né dans l'autre coin du ring, un canard qui n'a plus besoin d'être présenté au public. Notre grand héros, le dieu du stade et du ring, le grand sportif exemplaire, le champion des champions. Votre ami et le mien. Voici donc le bien-aimé Daffy qui aime sa maman canard. A vous les garçons, je veux un beau combat, hein Oui, un, un beau bon match! match. Pas de coup pas de ça, ni de ça, ni de ça, ni ce genre-là, ça non plus, ni ça ou ça. C'est compris. T'as mmh. Eh oui! Mmh. Eh oui! Oh. Eh, mmh. Ni! Hein? Mmh. Et ces collins sont aussi exclus, hein? Oh. Absolument proscrit! Vous savez, il se trouve qu'il y a quelque chose qui classe dans ce combat. Mon maître m'a toujours dit que avez un sacré flair. Ça transpire l'arnaque. C'est curieux, t'as l'air sonné, champion. C'est pas le moment, mon vieux. Il faut que tu me mettes KO. Allez, vas-y, donne le meilleur de toi-même. Montre-lui que t'es un champion. Mais t'as plus rien sur le caillou. Tiens, j'ai une lotion revitalisante pour toi. serrez-vous la main mmh, Je vais choisir quelle main euh, euh, euh, Celle-là mmh, Non. Faut une deuxième chance D'accord, d'accord. Je choisis celle derrière le dos. Ah. Quel nico, cette mère. Mmh. T'es sûr que c'est celle que tu veux Non, euh, oui. T'as raison Le premier round va commencer 1, 3, 5, 8, 9, 10, le gagnant et grand champion, Daffy Duck. Je n'ai pas l'habitude de me plaindre, monsieur l'arbitre. Euh, mais j'ai cru que vous aviez dit pas de coupa. Euh, pas de ça, ou bien ça, ou alors ça, et surtout pas de ça, ou ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Ni... <mix de générique>